C'est mieux à la cantine ou c'est mieux à la maison À la cantine. Vous avez un parcours particulier par rapport à la restauration responsable et durable, c'est que vous aviez un problème à résoudre au départ. Voilà, tout à fait. Donc je suis arrivé d'un collège de ville, dans un collège de campagne avec très peu d'effectifs en élèves et aucun fournisseur voulait me livrer. Donc il fallait de moi-même que je trouve des solutions pour nourrir mes élèves. Donc j'ai été voir autour de mon collège des agriculteurs, des éleveurs et je les ai aidés à trouver des moyens, des méthodes de découpe de, de culture pour m'approvisionner. Donc on a travaillé ensemble les calibres, les jours de livraison. Comment le, le, les agriculteurs du département se sont engagés dans cette démarche de fournir de, des produits locaux de saison euh, en circuit de proximité au restaurant collectif de Cholet eh C'est l'envie de tout agriculteur de pouvoir se dire comment je peux faire consommer local ce que je produis en local. Donc c'est stimulant pour vous bah, C'est hyper stimulant parce que ça, un, ça, ça nous montre qu'il y a beaucoup d'imagination et il y a de l'imagination débordante et du professionnalisme à tous les stades qui font qu'en en fait, on arrive à, à pouvoir se coordonner. L'objectif, c'est d'intégrer le maximum de produits de proximité. Nous avions avant un pain bio avec une farine française et des agriculteurs locaux Fabrique de la farine euh, du territoire. Et donc aujourd'hui, notre boulanger a accepté de travailler avec cette farine. Et du coup, on a vraiment un pain avec une farine biologique du territoire sur Alors, est-ce qu'on peut dire que vous êtes un homme qui réconcilie les enfants avec les légumes euh, Les enfants aiment beaucoup aussi les légumes, euh, contrairement à ce qu'on pense. Ils mangent les légumes, ils mangent du poisson. Ils mangent du poisson, tous les jours, ils mangent du poisson, beaucoup de poisson. Donc pour, pour ceux qui penseraient que les enfants n'aiment que les coquillettes au jambon, ils aiment aussi autre chose. C'est un, une habitude, euh, voilà, ils, sont, ils sont contents de découvrir.